Bonjour les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit peu de conduite commentée mais ça va être un petit peu particulier parce que j'ai vraiment décidé de vous parler aujourd'hui d'analyse. L'analyse, je vous rappelle tout simplement que c'est la compréhension des diverses situations. N'oubliez pas que d'abord vous allez devoir voir les indices, les panneaux, les marquages, les feux des véhicules et tout ce qui va avec. Mais ensuite vous allez aussi devoir comprendre la route. C'est-à-dire que là, la conduite commentée que je fais aujourd'hui va énormément vous aider dans le sens où je vais vraiment détailler tout ce que j'analyse sur la route de manière à vous permettre vraiment de progresser donc là je viens tout simplement de m'installer et je suis aujourd'hui sur boîte automatique alors ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui mais si jamais par exemple tu te demandes comment circuler sur une boîte automatique je te mets le lien juste en haut de la vidéo ici et tu n'as plus qu'à cliquer dessus donc je mets mon moteur en marche et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne je pense à Marina par exemple qui m'a écrit hier qui a fait justement un permis blanc ça s'est assez mal passé alors il y a une voiture qui arrive du coup merci et j'y vais qui a fait justement un permis blanc ça s'est mal passé et qui en refait un justement aujourd'hui donc elle m'a demandé des conseils et des astuces pour progresser donc là je vais suivre tout bêtement le marquage au sol il faut faire attention à ne pas être à contresens je n'ai pas besoin vraiment de clignotants il n'y a qu'un seul sens de circulation et là vous voyez je vais bien analyser c'est à dire que ici tout de suite j'ai des panneaux une obligation d'aller à droite tout de suite les rétros le clignotant voilà je m'avance doucement et j'y vais petit angle mort si j'ai un doute et je m'engage donc là par exemple, qu'est-ce que je peux faire Je peux me poser des questions sur les piétons. Lui ne traversera pas, la dame là-bas au fond, je fais attention qu'elle ne revienne pas sur ses pas. Et puis je peux aussi chercher par exemple tout ce qui est feu de recul et piétons qui pourraient arriver juste là derrière les voitures. À partir du moment où je me gare à gauche, ça veut dire aussi que je suis à sens unique. Donc justement je vais aller à gauche, les rétroviseurs le clignotant, je fais attention à la dame en rouge juste là. Alors je surveille derrière je la laisse passer et là vous voyez il y en a plusieurs qui vont me dire oui mais elle n'est pas sur un passage piéton ok mais vu que je la vois à l'avance pourquoi ne pas la laisser passer est-ce que honnêtement tout le monde traverse sur des passages piétons ben, moi je vais vous le dire honnêtement ça m'arrive parfois s'il n'y en a pas d'y aller quand même et de marcher sur la route donc je me dis ça ne mange pas de pain je peux laisser passer les gens il n'y a pas de problème pourquoi toujours s'engueuler d'ailleurs vous voyez un autre piéton qui traverse derrière ça va je le vois alors, je lui fais un petit appel lumineux et je vais à gauche, rétroviseur clignotant et je tourne. Donc, vous voyez, par exemple, il n'allait pas y aller. Il n'y a pas de souci. Par contre, je l'ai vu, donc je lui ai fait signe. Pour les travaux, j'ai contrôle indiqué, je m'écarte. Je mets toujours de la distance. Et je cherche toujours pareil, tout ce qui est feu de recul, tout ce qui va être, par exemple, piétons qui peuvent surgir juste là. Voilà. Derrière, j'ai personne là-bas au fond je vois déjà un piéton et surtout je lis les panneaux ça peut paraître bête mais peut-être que si vous avez du mal c'est que vous ne lisez pas bien les panneaux j'arrive sur un giratoire un passage piéton derrière j'ai personne le piéton que j'ai repéré tout à l'heure il travaille et là je vais aller tout droit donc il y a du monde je resurveille derrière, je laisse passer voilà et quand je suis hop, prêt à partir j'y vais je surveille déjà mes rétros ma sortie de rond-point là-bas un angle mort clignotant à droite a partir de là, la visibilité est bonne, je peux accélérer et si c'est possible, j'atteindrai les 50 km h Passage piéton vide, j'arrive ici, je suis prioritaire puisqu'à droite les gens ont incédé le passage, je peux jeter un œil. Passage piéton vide de nouveau, la visibilité est parfaite, je suis presque à 50 km h j'ai du rythme et du dynamisme. Un piéton traverse, je surveille derrière, je ralentis, je ne vais pas freiner, ça monte, ça ne servirait pas à grand chose. Au giratoire à droite, les rétros, le clignotant, j'arrive en même temps que deux voitures, j'ai déjà lâché l'accélérateur, j'ai le pied au-dessus du frein au cas où, je surveille c'est bon, l'angle mort et j'y vais. J'arrive sur un feu qui est rouge, je freine déjà en douceur, pourquoi Derrière il faut à tout prix que les gens sachent que la circulation est bloquée, d'accord Là, je suis justement arrêté et j'ai toujours de la distance par rapport à devant. Alors, il y en a qui vont vous dire « ouais, mais ça sert à rien ». Ben si, en fait, parce que si la personne de devant me recule dessus au démarrage, c'est moi qui suis en tort, d'accord Donc, gardez toujours de la distance. J'ai toujours le pied au frein, comme ça, derrière, les gens voient bien que c'est bloqué. Le feu, c'est bon, rétroviseur, clignotant. Angle mort au moment où j'y vais, vous voyez Pas 20 secondes avant, hein, l'angle mort, sinon ça perd de son utilité. Et là ensuite je vais tout simplement continuer tout droit donc tout droit côté droit j'observe déjà à l'avance j'attends pas le dernier moment pour voir qui va arriver là je fais attention à pas encombrer le passage piéton voilà ici j'arriverai en même temps que la voiture audi du coup c'est bon je m'engage je serre le côté droit les rétroviseurs l'angle mort le clignotant passage piéton vide je vais pouvoir rouler un peu plus vite. Les gens ont incédé le passage. Le passage piéton est vide. Au fond là-bas, vraiment tout à fait au fond, j'arrive à voir que le feu il est vert. Donc il est vert déjà depuis longtemps. À mon avis, je ne suis pas devin, mais je sais que le feu va passer au rouge. Vous voyez, le passage piéton il est vide. Je bouge bien mes yeux. Le feu change de couleur. Derrière, il est loin. Le passage piéton est vide. Je ralentis déjà. Et je fais quelques appels de frein pour que derrière, il sache que je vais m'arrêter là vous voyez j'ai pas ralenti un kilomètre avant d'accord j'ai ralenti suffisamment tôt pour essayer de gratter un feu vert donc je vais aller à droite mais je ne ralentis pas trop tôt non plus pour ne pas, pour pas être une gêne en fait sur la route toujours pareil je garde de la distance je m'arrête si je suis à l'aise je peux mettre le frein de parking ou même carrément le neutre lâcher les pédales et c'est bon donc le neutre tout simplement c'est vrai qu'en boîte automatique on s'en sert assez peu Ce qu'il y a c'est que si vous laissez par exemple le frein de parking Vous grignotez quand même les disques d'embrayage D'accord Si vous mettez le neutre c'est parfait L'angle mort c'est bon et je tourne Donc là je rentre dans une zone à 30 Interdit pour les 3,5 tonnes Alors je m'en fiche puisque je suis justement en voiture J'ai deux ralentisseurs Je suis prioritaire puisqu'à droite ils ont un cédé le passage et j'arrive sur un giratoire on me rappelle que c'est 30 le passage piéton est vide et j'arrive de nouveau sur un giratoire si j'ai pas vu le précédent le panneau précédent on me le confirme ici je vais aller à gauche les deux rétroviseurs le clignotant je me place j'ai déjà le pied au dessus du frein premier coup d'œil, je surveille devant deuxième coup d'œil, je m'engage placé à gauche pour aller à gauche j'observe déjà mes rétros j'observe déjà mon angle mort alors j'essaye de le faire doucement parce que c'est vrai que ça peut donner la gerbe si jamais on regarde <rire> juste après manger cette vidéo. J'arrive de nouveau sur un giratoire, le passage piéton est vide, je lâche déjà l'accélérateur. Le danger vient essentiellement de gauche, je freine un peu en surveillant derrière, je resurveille ici et j'y vais. Rétroviseur, angle mort, donc angle mort doucement. Et je viens croiser un inspecteur du permis de conduire. Vous avez vu, c'était un être humain. En plus, je lui ai dit bonjour. Donc ici, on me dit que je ne peux pas aller à gauche. J'arrive sur un passage piéton. Je surveille que la dame ne revienne pas sur ses pas. Je suis prioritaire. Le passage piéton est vide. Là-bas, j'analyse aussi qu'il y a un piéton et un passage piéton. Mais il ne traverse pas. Derrière, la personne est toujours loin. Et ici, je laisse rouler ma voiture puisque c'est 50 et que j'y suis déjà quasiment. Ici je suis prioritaire, j'arrive sur un giratoire, il y en a beaucoup, hein, là où je vis, c'est 50 km h je surveille derrière, je commence déjà à freiner. Au fond, là-bas du giratoire, je vois déjà un piéton, alors je peux me poser la question, est-ce qu'il va traverser D'accord, là je le vois déjà d'ailleurs s'il traverse. Le simple fait de vous poser la question, vous n'allez pas ralentir pour rien, mais au moins vous, vous allez vous poser des bonnes questions. Si je commence à me dire « Ah oui, au fait, euh, l'inspecteur que j'ai vu, il a l'air plutôt méchant. Euh, Qu'est-ce qu'il va penser de moi demain quand je vais passer moi aussi mon permis de conduire ?» Vous voyez, toutes ces questions-là, c'est naturel de vous les poser, mais honnêtement, elles ne servent à rien. Donc là, justement, il y a des piétons. Un piéton, un passage piéton, je surveille derrière et je freine. Alors, je freine pas pour rien, mais s'il traverse, je suis prêt à m'arrêter. Vous voyez, derrière, j'ai quelqu'un qui ne me colle pas, mais le simple fait de freiner, je communique avec elle. De nouveau, un passage piéton avec un piéton. Il regarde vers moi, il va traverser. Derrière, il colle pas. Alors, vous voyez, je ne me précipite pas. Je revérifie aussi qu'il ne traverse pas. OK. Et ensuite, je vais aller à gauche. Rétro, clignot. Passage piéton, je regarde en entier. Je freine un petit peu. Voilà. Ensuite, j'y vais. Et c'est bon. Placé à gauche pour aller à gauche. Je regarde au fond. Devant, Au fond. Mon angle mort, le clignotant, je laisse revenir ici. Et voyez, il y avait panneau interdiction pour les 26 tonnes. C'est pas moi évidemment, hein. c'est pas moi. Mais au moins je lis mes panneaux. Pareil, le passage piéton, je me méfie ici parce que des fois, quand il y en a derrière les arbres, on fait pas attention. On m'annonce un, un passage piéton. Je suis toujours limité à 50 puisque je suis toujours en agglomération. Derrière, j'ai toujours la même personne. Mon passage piéton est vide. Si jamais je ne connais pas la route, on me dit j'arrive sur un virage dangereux à gauche. Donc entre le panneau et le virage, vous le savez c'est du code, il y a à peu près 50 mètres, je suis en ville. C'est toujours 50, je suis prioritaire à la prochaine intersection. Le taxi démarre, il n'y a pas de souci, je l'ai déjà vu. Je freine un petit peu pour ne pas être en excès de vitesse. J'ai une voie conseillée pour les vélos. J'arrive sur un passage piéton, la fille derrière me colle pas. Je ne fais que changer de ville, je suis toujours limité à 50, j'ai un passage piéton, il est toujours vide. On me rappelle que c'est 50 encore une fois, j'ai l'interdiction de dépasser. Derrière c'est toujours la même personne, mon allure est adaptée. Ensuite, monsieur, nous tournerons à, Eh bien allez, on va aller à gauche. Donc les deux rétroviseurs, le clignotant, je lâche déjà l'accélérateur, je freine déjà pour avertir derrière j'ai une petite voie de stockage je me place dès le départ j'observe bien où est-ce que je dois du coup tourner, je laisse passer les gens en face et voyez un détail qui fait la différence, je me suis arrêté avec les roues droites, si je m'arrête admettons avec les roues comme ça, si derrière il me rentre dedans, je pars sur la voiture en face ça peut paraître un détail mais croyez moi que ce sont les détails qui font la différence entre les bons et les mauvais conducteurs alors je ne dis pas que ceux qui ont des accidents de la route sont mauvais conducteurs évidemment je ne me permettrai pas, je dis simplement que souvent les gens qui vont faire justement euh, des accidents ou qui vont en avoir souvent c'est tout simplement parce qu'à un moment donné ils ont eu une, une faute au niveau du code de la route ou tout simplement une erreur d'inattention voilà donc là en fait je viens de m'arrêter en sécurité parce que je vais tout simplement terminer cette manœuvre avec une marche arrière en ligne droite ça veut dire que mon clignotant je le garde bien à droite comme ça si j'ai du monde autour ils peuvent me voir et me dépasser je vais vérifier l'angle mort autour de moi voilà et ensuite je vais tout simplement reculer droit donc vu que mes roues sont droites logiquement le simple fait de reculer sans toucher mon volant ça va déjà être une grosse partie du travail de fait donc vu que je suis droit je peux tenir ici le côté du coup passager dans mon rétro c'est bon derrière aussi de temps en temps je vérifie autour voilà je vais reculer encore un tout petit peu plus voilà et là je vais tout simplement immobiliser mon véhicule je coupe le clignotant le frein de parking le frein à main moteur coupé et la vidéo va bientôt se terminer maintenant voilà j'espère que du coup les gens vous avez bien compris ce que je cherche à vous dire c'est que quand vous roulez, faites preuve d'observation, c'est à dire que la plupart des gens qui ont un accident vont vous dire j'ai pas vu que devant ça freinait j'ai pas vu que j'avais un stop j'ai pas vu qu'il arrivait aussi vite vous Voyez, c'est vraiment des erreurs à la base d'observation en premier et ensuite tout simplement par rapport à toutes ces situations là, essayez de bien comprendre vous Voyez, je vais pas continuer à accélérer si la voiture devant moi par exemple freine je ne vais pas reprendre l'accélérateur si le piéton vient de traverser et qu'il est là parce que si jamais il revient sur ses pas ça ne va pas le faire non plus D'accord j'espère pouvoir vous aider justement à travers ces vidéos là n'hésitez pas d'ailleurs ma formation est toujours en promotion à l'heure où je tourne cette vidéo et que je la publie d'ailleurs c'est les soldes vous avez une formation basée exclusivement sur le code de la route que j'ai créé et petite nouveauté aussi c'est que maintenant j'ai euh, des tests des tests comme euh, au code de la route, tout simplement, qui vont vous entraîner, évidemment, des tests conformes à l'examen. On se revoit, les gens, dans une prochaine vidéo. Mettez un petit commentaire pour dire si, justement, vous avez une bonne observation, une bonne analyse, ou au contraire, si c'est vraiment encore une compétence qui vous pose problème. On se revoit bientôt, les gens. À plus